Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation bash. Aujourd'hui, nous allons voir comment nommer nos scripts et à quel endroit on doit les placer pour qu'ils puissent être exécutés. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à manipuler les noms et les emplacements de vos scripts en répondant notamment aux questions suivantes. Quel nom je dois donner à mon script et où dois-je placer mon script bash pour l'exécuter. Alors, quel nom il est important de donner à mon script. Alors que ce soit pour des raisons techniques ou sémantiques, le choix du nom d'un script ne doit pas se faire à la légère. Techniquement, il est important de choisir un nom qui n'entre pas en conflit avec des commandes qui portent déjà le même nom. Et, sémantiquement, il est aussi important de choisir un nom qui a du sens et qui renseigne notamment sur ce que va faire le script. Prenons un exemple, si j'ai un script qui s'appelle rename all current directory comme ça. slash. Voilà, ça, ça va nous donner donc, une indication sur le fait que ce script va agir sur le nom des répertoires. Voilà. Donc, Sémantiquement, on a déjà une information grâce au nom du script. Alors, Pour s'assurer qu'il n'existe pas de commande ou de mot-clé qui porte le même nom que notre script, on va utiliser la commande type avec son option "-a". Donc, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va chercher à voir si l'on peut par exemple appeler notre programme test. Donc, Pour ça, je fais type-a test. Et là, le système me dit qu'il existe déjà une primitive shell qui s'appelle test, et en plus qu'il existe donc un exécutable usr bin test qui s'appelle test. Voilà. Donc finalement, c'est une très mauvaise idée d'appeler notre script test, sans quoi ce serait finalement un troisième truc qui viendrait s'afficher ici. Et quand on saisirait test, on ne saurait pas laquelle des trois est appelée. Donc ça apportera de la confusion. Alors, donc il arrive souvent que l'on fasse terminer le nom de script bash par le suffixe .sh, mais cela n'a rien d'obligatoire. Et le gros avantage justement de cette bonne pratique, c'est de voir en un coup d'œil les scripts bash qui sont contenus dans un dossier. Voilà, donc maintenant voyons où on doit placer nos scripts bash pour pouvoir les exécuter. Alors, l'emplacement de script bash est important car il va conditionner sa manière de l'invoquer. Et sous Linux, il faut savoir qu'il existe des répertoires dédiés aux programmes exécutables, dont les scripts bash. Ces répertoires sont spécifiés dans la variable $pass, donc dans cette variable là. Tout en majuscule. Voilà, et donc pour connaître les répertoires contenant des exécutables sur mon système, on va tout simplement afficher le contenu de cette variable avec un écho. Voilà. et là on voit effectivement l'ensemble des répertoires qui sont séparés par des deux points qui sont censés contenir des exécutables. Alors, justement, l'intérêt de placer un script dans un de ces dossiers, c'est qu'il ne sera pas utile d'invoquer le script par son chemin absolu afin de l'exécuter. Donc par exemple, si on écrit un script cyelworld.sh que l'on va placer dans USR bin donc c'est ce qu'on va faire. Alors justement, pourquoi USR bin Car le répertoire USR bin lui, est connu pour être présent par défaut dans le dollar pass. Donc si on le cherche, on le trouve ici. Voilà. Et notez également que pour écrire dans le usr local bin, donc pour écrire notre script say hello world dans le usr local bin, il va falloir passer route. Donc là, c'est ce que je fais, je passe route. Là, je vais je tape vim usr local bin say hello world.sh. Voilà, donc il s'avère que j'avais déjà mon script. Voilà, donc ce script maintenant, on va le rendre exécutable on va l'exécuter depuis un emplacement différent de usr local bin pour s'assurer justement que ce script est bien accessible ailleurs que dans le répertoire où il se situe donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire chmod ugo plus x usr local bin cylworld.sh voilà et maintenant j'ouvre une autre console là en l'occurrence donc je ne suis plus dans usr local bin et je ne suis plus root regardez ici donc j'ai écrit mon script avec root Là, je ne suis plus route Et si maintenant, je tape say hello world, je vois que mon script est quand même détecté. Donc autrement dit, le fait que j'ai placé finalement say hello dans usr local bin fait que je n'ai plus maintenant pour l'exécuter le à taper say hello world.sh. Voilà. Alors, même si un répertoire n'est pas listé dans la variable $bash, il reste possible de l'exécuter. Et dans ce cas, il existe plusieurs Manières de l'invoquer, donc soit on se place dans le répertoire où se situe le, le fichier, pardon, euh, puis donc le fichier à exécuter, puis on l'exécute en le faisant précéder par le point slash. Donc prenons un exemple. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va donc effacer notre ah, forcément, ça marche pas parce que je suis pas route. J'écris en route, voilà. Donc là, je l'ai effacé. Maintenant, donc je repasse sous forme de codeur. Voilà, donc j'aurais écrit par exemple dans euh, slash tmp mon script say world.sh, Voilà, ah bah, il s'avère que je l'ai aussi dans le slash TMP. Super. Nickel. Voilà, et on est bien d'accord que le slash TMP, lui, ne figure pas dans le dollar pass. Donc, si je me positionne, par exemple, ici, et que j'essaye de taper world.sh ça ne fonctionne pas. Si, par contre, je viens sur le slash TMP et que je fais .slash world Là, on voit que ça fonctionne, justement, car on a fait précéder notre script par le point slash. Et donc, afin de s'affranchir, d'avoir à saisir systématiquement le point slash, certaines personnes mettent le point, justement, dans la variable $pass. Donc, de cette manière, Donc là, on va voir, hein, par exemple, si on tape say hello world.slash sans le point, même si on est dans slash TMP, le système ne le trouve pas. Et donc, pour faire en sorte qu'il le trouve, par exemple, je vais faire un export$. dollar passe, deux points, point. voilà donc Le deux points, c'est le séparateur de, de dossier. Et cette fois-ci, du coup, j'ai rajouté le point. Il est là. Donc j'ai rajouté le point, la variable passe. Et maintenant, si je refais comme tout à l'heure, là, le système m'a trouvé. Ça y est, l'Ord. Donc voilà une manière de faire. Et maintenant, donc une dernière manière de faire, c'est d'invoquer directement le script en le faisant précéder de son chemin absolu. Voilà. Donc si par exemple, je me mets je sais pas n'importe où et je fais... Donc, euh, je sais pas moi, je mets maintenant slash etc » que je fais slash TMP say world. On voit que quand on préfixe, finalement, quand on fait précéder le script de son chemin absolu, on arrive également à invoquer directement le script. Voilà. Donc c'est fini pour cette présentation. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https slash slash skills.fr ». Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.